On est quand même la première plateforme à ne prendre aucune marge. Donc on ne prend pas de marge sur les indépendants. Ça fait 15 ans que je travaille, ça fait 10 ans que je suis indépendant moi-même. Trouver qu'au niveau administratif c'était beaucoup trop lourd, et qu'au niveau commercial, c'est pas toujours évident. Donc voilà, moi à la base c'est ça, trouver une solution pour aider les indépendants. L'ambition mobile, c'est vraiment ce que moi j'appelle toujours le principe d'employé libéré. C'est simplement offrir aux indépendants de demain les mêmes avantages qu'un employé aujourd'hui. La seule chose qui va différencier un employé d'un indépendant, c'est que l'indépendant, il va pouvoir choisir avec qui il travaille et quand il travaille. On n'est pas la première plateforme dans le monde et même pas la première plateforme en Europe. Par contre, on sera la première plateforme en Belgique. Ce qu'on veut, c'est être bienveillant par rapport à notre communauté. En étant gratuit, en leur offrant une RC Pro, en leur permettant d'être payés en avance et en leur offrant une communauté. On grandit avec la communauté. Donc, on a besoin de leur feedback pour s'améliorer. Et c'est en fonction du feedback hein, des indépendants que nous, on va décider si on va à droite, si on va à gauche. C'est eux qui décident hein, où la plateforme va aller.